Ça fait 30 minutes qu'on est bloqué à A3 et qu'on n'arrive pas à capot 2 Le spawn de A3 étant tellement loin de O2, il nous faut nécessairement un APC bien placé. À chaque fois, ils arrivent à le trouver et tout. Et malgré le fait qu'on soit 8 papillons, Warki, Surcal, Zedgazer, Ezio, Chasseur d'éclairs, Fal, Zyuku et moi, on n'arrive pas à avancer jusqu'au moment où ça commence à tomber. 5 2 5 2 5-2. On va neutre. Allez allez allez allez. allez, yeah Enfin putain. Ouais c'est parce que je suis là, je suis comme d'hab. Bah en même je temps ça, on, joue... ouais. on se permet pas de gagner sans toi. Ezio hein. et Ezio et oublie pas on a, de... on, a deux, euh... on a deux types en train de farmer donc. Euh... Ouais je sais je sais. Quand t'es parti on était en... on était encore plus en galère. Oui, c'est aussi parce que t'es là. Ouais je sais. La PC, je crois qu'il se fait tirer dessus. Ouais, j'ai eu le gars à la OSVT qui est tiré dessus. Et je vais le reporter dessus. gars qui vient de sauter, ramper C3. Hydrolien à côté de toi, Hydrolien! C'est bon. Putain, <'en> Zixu! What are you doing? Euh. 5-5. <rire> <drive>. no, no, <laughs> no, no, no, no vodka, <laughs> no vodka Good driving! Auto! <laughs> No problème, non problème Ils sont fous à l'intérieur. Hein, ouais, le nombre de récits. Ah, le spawn est hyper quand même. il, il quelqu'un a un à l'intérieur Le mec. Non, non, ils, non, ils, ils ont des il spawns. Ah putain, merde. Pas grave, la PC oh. est toujours spawnable. Ah, ça c'est bien. Ouais, c'est 3, je sais pas quel groupe est. C est 2-8 3, 4-10, hein, ça a pu un hein, fouilleur. Alors, a fait une belle frayeur quand même dans l'histoire. Ouais, en gros, si <rire> <rire> c'est euh, ouais, ouais, ça. Ouais, bah, la vaisselle est encore spawnable. Ouais, on le défend. Il nous reste 4 minutes en plus. Correct. Et les types de la ligne C, ils vont finir par arriver. Ouais, mais oh, non, nous... mais Ah, là, la ligne C, elle va remonter grâce à nous. Hein. Ouais la PC est plus spawnable Hein ah. Bon Ouais la PC est plus spawnable peut un instant. Ah, Est-ce ouais. qu'on met le temps à du coup on dans ta... il Reste 4 minutes je crois C'est bon on en une... Ouais le mec dessus il est mort est Il fallait pas ressortir hein Ah 4 minutes ça peut passer ouais Mais, mais on en, en a, a encore déjà... un Il est toujours bon la, la PC Ouais ouais il est bon ouais Euh y a conable, hein. il y a pas spawnable Il est pas spawnable mais Bah alors, moi je suis à côté il a personne mais parce qu'il y a un mec qui vient de C'est bon C'est bon Oh la la La vague qui va arriver là <rire> Ils vont pas comprendre vont Là c'est celui qui, qui met une, pas, une grenade 4-7 Oh putain merde Ah il y, y a du SVT de partout putain. Mais elle est où les teams là Elle est où la team Bah. On est les seuls sur la ligne quasiment Y'a un derrière Et ils sont en train d'arriver là, inc. donc. Euh... Ouais, mais vas-y. Euh... Nucléaire derrière les caisses. A gauche, une balle, il Oh, sérieux, je m'en prends une tête. Y a un gars qui s'est mis à l'ADP d... la euh, sur les caisses en plein milieu du, bon. du bâtiment. Oui. Ah putain, y'en a un autre. Un... Y'a un qui monte, y'a un qui monte. Mathieu, à gauche, à gauche. Oui, Extrême oui. gauche, derrière le okay. bâtiment. Ouais, mais je voulais avoir le camion suivi déjà. Vas-y, vas-y, continue. Dans la cave à 20. C'est bon. Allez, 3-6. Putain, j'ai pas de crédit. Pour rien. Ah, la cave bien. à 20, la cave à 20, à droite. Y'en a un qui est juste en ah. est un... 4, 5. Pas... 4, est 4, tout le faire, monde. Ah. 4-5. 4-4, on peut le faire, les gars. Allez, les gars, je suis en train de faire le nettoyage là. Allez, allez, allez, allez, 6-5. Ah, c'est bon là, c'est Il Y a un SVT au fond à droite. Il y a un escalier rouge. Escalier rouge. Ah putain, je les lavé à l'intérieur là. Il y, a go, go, go. Gars, il y a un gars au niveau. Ah putain, il y, a un... il y a un mec couché sur la droite. Bien. Euh, Warkey, c'est risqué ton move. Hein. Bah, on a la PC derrière nous, donc ça va. <rire> ouais, mais on n'a pas du tout le contrôle du point. Hein. Bah, on va l'avoir avec, point, avec la PC gars, Warkey. Ça va. Ouais. 8-5 Allez! Ah une 46 ça passe! Oh, rien! 11-5! Yes! Oh, Not bien, top bien, top bien. Bien. Impossible peu Impossible, les autres French! No! Non, pas bien. Ah putain, j'en dans la V2 quoi! Derrière nous, dans la rampe! Ah oh, putain! La d'or qui il est pas spawnable. Le, le deuxième ah, sûr, hein. Le deuxième en tout cas lui. Oh putain. Le deuxième avant. Ça c'est dommage, on avait presque. C'est 6. Oh là on oh l'a, on oh l'a. C'est pas fini les pas gars. Hein. 8-6, allez les gars. Orki tu devrais, si devrais le sortir du manga, Orki. Je pense que tu devrais le mettre derrière les caisses bah, de notre côté. Moi il... il se tape sur celui-là, il se tape pas... pas le principal. Allez, allez. Ah Ils sont en 40 secondes, on va, pas on va dire que ça. Pas ouais, de Ah putain Hater. Putain je viens de faire le ménage là. Ouais bon. moi aussi j'en ai C'est bon, qu'on autre en 24 secondes on est C'est bon putain. Putain. Allez. Oh bon, putain, t'arrives encore! Oh, t'arrives yes, encore! C'est ça! C'est C'est ça! C'est ça! Oh, est La PC de est dans le point, il est... il est est spawnable! La PC est en plein dans le point, il est spawnable! Ah, pour un okay. point. Nice! Bon, c'est bon, j'ai je... retapé une épuration! Là. <rire> oh, ouais, donc, ah ouais, mon gars, j'ai fait un ménage là! Il y en a encore oh. deux là! Bah, tu sais je suis arrivé dans la rampe dans le bac tu vois forcément bon, ça ah ouais, ils ont dû ils ont dû un poil souffrir ah il oh, y en a ah, encore deux il faut